Salut, je m'appelle Bertrand. Je suis actuellement étudiant en deuxième année du DUT Technique de commercialisation à Castres, ici même. Et je suis coprésident de l'association étudiante de Tech de Co. Donc je vais t'accompagner avec moi au sein d'une visite de l'IUT pour te montrer les locaux dans lesquels on travaille et on partage les cours. Donc là, tu as le bureau de Madame Albert Velasquez qui euh, pourra t'aider si tu as une question euh, quant à la description ou quoi que ce soit. Euh, ensuite, ici, tu as une salle de TD. Donc les TD, qu'est-ce que c'est Ce sont les travaux dirigés. Euh, ce sont vraiment les salles où on passe euh, le, notre, le plus important de notre temps. Donc euh, c'est ici qu'on aborde tous les cours, mais qu'on les met euh, surtout en application. Donc euh, on fait des cas pratiques, des études de cas, euh, des études de marché, etc. Donc sur l'ensemble de nos cours, que ce soit mathématiques, économie, gestion, droit, marketing, etc. Donc c'est vraiment ici qu'on passe une majorité de notre temps en travaux dirigés, où nous sommes un groupe de, de 30 étudiants à peu près. Ensuite, je vais terminer dans une autre salle, où on dispense quelques autres cours. Euh, ces cours, il faut savoir qu'ils sont dispensés. En, en travaux euh, pratiques, donc les travaux pratiques ce sont des, des petits effectifs euh, raccourcis de, de 15 étudiants. Donc voilà, on peut être amené à travailler dans des salles de ce style. Euh, donc ici par exemple, on dispense les cours d'informatique où on apprend à utiliser euh, Excel ou d'autres logiciels. Donc voilà, on a beaucoup d'ordinateurs à disposition à l'IUT. Et euh, donc voilà, on apprend à étudier Excel, d'autres logiciels qui peuvent nous aider durant notre parcours. Euh, ensuite, en travaux pratiques, donc euh, des groupes de 15 étudiants. Euh, on peut aussi avoir des cours de langue. Cette salle nous est très utilisée, euh, surtout en, en langue. Euh, donc voilà, on est amené ici à travailler en groupe énormément, à travailler l'oral, euh, l'écrit, euh, l'audio. Donc on a des casques à disposition, des ordinateurs. Euh, donc voilà, dans cette salle, c'est vraiment... On travaille essentiellement les langues. Ensuite, je vais t'amener euh, dans un amphithéâtre Là où on dispense euh, les cours euh, avec la promo entière sont les cours magistraux. Donc il faut savoir que nous au sein de l'IUT, les Tech de Co, euh, on n'a pas euh, réellement une aile euh, euh, pour nous. Donc on se partage les salles avec tous les autres étudiants, euh, donc les chimies, les techs et les MMI. Je vais vous amener dans une salle donc, euh, de cours magistraux. Ce sont les amphithéâtres. Donc voilà, un amphithéâtre ça ressemble à ça. C'est une grande salle où euh, le prof dispense son cours, mais c'est vraiment euh, un cours euh, très théorique. Euh, là, euh, ce sont ces cours théoriques que l'on va ensuite euh, travailler en TD, qu'on va vraiment les, les appliquer à des études de cas, les mettre en place euh, pour, euh, pour mieux les travailler. Donc là, euh, l'effectif de la promo se tourne à peu près aux 90, euh, 90 personnes. Pardon. Ensuite, je vais vous amener à l'épicerie solidaire. Donc l'épicerie solidaire, qu'est-ce que c'est C'est un projet tutoré donc, il faut savoir qu'en Tech de Co à l'UIT, on a des projets de tutorés à suivre tout au long de l'année. Donc, un projet tutoré, euh, avec le tutoré, on est amené euh, à travailler euh, au sein d'une association, par exemple, ou bien euh, d'une entreprise. Euh, donc, voilà, c'est avec les projets tutorés qu'on qu applique toutes les, toutes les notions que l'on a abordées en cours, euh, vraiment dans le monde, monde réel. Donc, ça, c'est l'épicerie solidaire. Euh, c'est un projet de tutoré qui, qui a démarré euh, déjà il y a quelques années et qui a pu vraiment voir le jour euh, l'an dernier avec l'ouverture de cette épicerie. Donc elle consiste à, à aider les étudiants dans le besoin, euh, puisqu'on sait que les étudiants euh, manquent parfois de financement. Donc ici ils ont des produits euh, à bas prix euh, tout au long de l'année, donc ils, sont, euh, pro, euh, ils ont des provisions toutes les semaines. Euh, donc voilà, c'est accessible à tous les étudiants de tous les autres départements de l'UIT. Donc c'est vraiment bien et ça, ça fait partie donc d'un des projets tutorés. Donc voilà, je viens de finir la présentation de l'IUT, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir continué cette vidéo avec moi. Euh, j'espère je, te retrouver dès la rentrée de septembre 2021 pour, euh, pour intégrer Tech Techdeco. Donc voilà, il faut savoir que Tech Co c'est quand même une petite promotion où tout le monde se connaît. Il y a beaucoup de, de convivialité, que ce soit avec le corps enseignant ou avec les étudiants. Euh, c'est vraiment une super ambiance, donc rejoins-nous